J'ai branché une LED sur la patte numéro 2 et un bouton poussoir sur la patte numéro 3. J'utilise Blockly Arduino pour réaliser le programme. Avec une procédure Si, Sinon, un capteur bouton poussoir sur la broche numéro 3. et un actionneur LED sur la broche numéro 2, que je passe à l'état haut lorsque j'appuie sur le bouton « Bonsoir ». Sinon, je le passe à l'état bas. Voilà, j'ai réalisé mon programme. Je bascule sur le code Arduino, le code que j'ai à téléverser dans ma carte. Je peux sélectionner mon code, que je vais venir copier dans mon IDE Arduino. J'utilise une carte Leonardo, sur le port de communication numéro 3, je téléverse. Le téléversement est terminé. Si j'appuie sur le bouton poussoir, j'allume la LED. Si j'ai, j'allume...